reprendre pour le dernier talk de la matinée. Euh, du coup, est-ce que tu es là, Baptiste Oui, je suis là. Super. Euh, donc, pour cette dernière session, avant la pause déjeuner, on accueille Baptiste Langlade, euh, développeur PHP. Baptiste va nous faire une introduction au property-based testing ou comment introduire de l'aléatoire à la place des valeurs hardcodées dans nos tests unitaires. Donc, bah, c'est à toi, Baptiste. Mmh. Mais bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde entend correctement. Euh, donc euh, Je vais vous parler de, de property based testing euh, aujourd'hui. Et afin de, de vous donner le meilleur exemple euh, possible euh, pour mieux saisir le, la, la pratique et tel que, enfin, les, ce que ça pourrait vous apporter en entreprise, j'ai choisi d'orienter la, la présentation autour d'un exemple tel qu'on pourrait l'avoir en, en entreprise. Donc, euh, l'exemple en question, c'est euh, un modèle qui permet à des personnes euh, d'obtenir euh, un permis de conduire. Donc, ce modèle, est en, il est régi par, par trois règles. Euh, la première, c'est qu'on considère qu'une personne de plus de 18 ans est un adulte, qu'une personne émancipée est un adulte et qu'un adulte euh, peut obtenir le permis. Et donc, si on essaie de, de modéliser, euh, enfin, de décrire ça... Euh, euh, sous forme de code, on va avoir besoin de deux classes. La première, c'est euh, une classe qui va représenter notre personne, sur laquelle on va avoir nos différentes méthodes pour émanciper la personne, pour savoir si c'est un adulte et pour, euh, et pour obtenir euh, le permis de conduire et donc vérifier a si, posteriori si la personne a un permis de conduire. Et on va avoir besoin d'une deuxième classe qui va nous permettre de délivrer euh, des permis. Et pour le contexte de cette présentation, on va considérer que cette classe, en fait, elle a déjà été développée par, par un collègue euh, tel que ça pourrait déjà être le cas, en fait, euh, dans, dans la vie de notre projet en entreprise. Donc, si on essaie de, de s'atteler à, à tester, en fait, ce, ce code-là, euh, de manière traditionnelle, en fait, on va avoir des, des, des, des fonctions de test qui sont assez simples. Donc là, en l'occurrence, on a une méthode qui va tester, c'est qu'une qu'une personne est un adulte, donc on va initialiser une horloge qui est fixée au 15 mai 2020, et on initialise une personne, John Doe, qui est né un 16 mai 2000, et on applique notre assertion pour vérifier que cette personne est un adulte, puisqu'en l'occurrence, on est la veille de son 20e anniversaire, donc la personne a 19 ans, donc c'est bien un adulte. Donc, ce genre de test, c'est la majorité des tests qu'on écrit, et on va essayer de, c'est ce qu'on appelle en fait des, des tests positifs, c'est-à-dire qu'on vérifie que notre code fonctionne bien de la manière dont on, on s'attend. Et donc, qui dit test positif, normalement, dit aussi test négatif, c'est-à-dire aller vérifier en fait l'inverse de, de ce qu'on attend, c'est-à-dire en l'occurrence, dans notre cas, vérifier qu'une personne n'est pas un adulte. Donc, globalement, ce qui change, ça va être le de notre méthode de test. Et quelques données. Donc là, en l'occurrence, on modifie juste la, la date de, de naissance de, de notre John Doe, qui se retrouve à être maintenant un 14 mai 2004. Donc on est, on se retrouve à être au lendemain de son 16e anniversaire. Donc la personne a 16 ans. Donc on vérifie bien que la personne n'est pas un adulte. Et ainsi de suite, on répète euh, la, cette méthode, enfin, cette logique euh, sur nos autres méthodes. On va vérifier qu'on gère bien la, la la date, la date anniversaire de, de la personne dans le calcul de l'âge, on va vérifier que les personnes émancipées sont bien des adultes, que des adultes peuvent obtenir un permis et que des, non, des personnes non adultes ne peuvent pas obtenir le permis. Et euh, si on essaye de, enfin, si on lance cette suite de tests, globalement, on a ce genre de résultat dans notre ligne de commande. On a tout qui est vert, on a nos quelques assertions, nos tests, nos, à nos assertions. Et globalement, on couvre nos trois règles et on a à peu près 100% de code coverage. Et globalement, on peut rentrer chez soi serein le soir en se disant que, que c'est bon, euh, notre application fonctionne. Le problème, c'est que, effectivement, ça fonctionne, mais pour l'instant, tout ce qu'on a démontré, c'est que ça fonctionne pour Jando. Et le problème, c'est qu'en fait, nos applications, elles, elles, elles tournent rarement que pour les de tests euh, dont, on, dont on a prévu. Parce qu'on vit dans un monde qui est aléatoire et. Et donc, on ne peut pas prévoir en fait tout ce qui pourra se passer dans, dans notre application de façon manuelle. Donc, c'est là qu'entre qu en jeu le property-based testing. Donc, avant de vous montrer les exemples de comment on fait ça, un peu d'historique. Donc, c'est une discipline qui est, qui est apparue avec la création d'un framework de test QuickCheck euh, qui a été créé par John Hughes pour le, le langage Asken. et c'est un framework qui a été créé en, en 1999 donc c'est euh, c'est pas tout récent c'est c'est un peu comme le, le DDD on peut découvrir un peu ça ces dernières années donc c'est une pratique euh, qui a pas mal de recul il y a des il y a des patterns euh, qui sont apparus sur comment euh, comment l'utiliser tout ça et donc euh, les principes de, de, de de cette technique, c'est euh, plutôt que d'aller vérifier, enfin, plutôt que d'aller tester en fait qu'un cas euh, prédéfini euh, fonctionne, on va essayer de, de s'assurer que notre code répond à un comportement donné, et on va laisser le framework de test en fait euh, essayer de, de prouver le, le contraire en fait, c'est-à-dire que notre le comportement qu'on qu attend en fait, notre code ne le respecte pas. Et pour faire ça en fait, il va générer tout un ensemble de données. Euh, pour essayer de trouver la, la valeur qui, uh, qui, uh, qui invalide en fait, uh, notre test. Et donc, pour, uh, pour faire ça, en fait, ça se base sur un des piliers de la programmation uh, fonctionnelle, qui est le système de typage, c'est-à-dire que, par exemple, pour uh, la notion d'un âge, ce n'est pas qu'un int, puisqu'un int, ça peut être moins l'infini jusqu'à plus l'infini, sauf qu'un âge, c'est qu'un sous-ensemble des ints, ça va de 0 à, globalement, 130 ans, parce que personne ne vit au-delà de 130 ans jusqu'à présent. On verra peut-être plus tard. Hum, et donc, on, on va se baser sur ces sous-ensembles, en fait, euh, ces types, euh, et essayer de, de naviguer en fait, dans, ces, dans cet espace-là pour voir euh, qu'est-ce qui, qu qui est faisable. Hum, donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut appliquer le, le property-based testing à PHP Unit. On n'a pas besoin de reprendre tout un nouveau framework de test. Euh, on, toutes les assertions qu'on connaît, on va toujours euh, continuer à, à les utiliser il y a quand même un changement à apporter, c'est qu'il faut utiliser un plugin, enfin une extension à PHP Unit. Donc là, en l'occurrence, je vais vous montrer des exemples avec l'outil Blackbox, c'est un outil sur lequel je travaille depuis environ deux ans maintenant. Et donc, il change la structure en fait, des classes de tests PHP unit sur deux points. Le premier, c'est qu'il faut qu'on rajoute en fait, un trait sur chaque classe de test PHP unit donc le trait s'appelle blackbox, qui va nous rajouter euh, une méthode de test, euh, enfin une méthode euh, dans notre classe de test pour, euh, pour initier en fait le, le, le framework blackbox. Et euh, le deuxième changement, le plus important, c'est le cœur de notre méthode de test, là où avant on écrivait en fait toutes nos assertions, l'initialisation, de nos données, tout ça à la racine, en, enfin, à la racine de notre euh, fonction. Là, la fonction maintenant est séparée en, en, en, en deux blocs, donc, le premier, c'est l'appel à la fonction for all, donc, qui est apporté par le, par le trait black box, dans lequel, en fait, on va passer tous les ensembles de données euh, pour lesquels on doit valider, en fait, le, le comportement que l'on veut. Et, la, et le deuxième bloc, c'est une fonction anonyme dans, à laquelle euh, le framework de test passera, en fait, les données qui ont été générées. Et là-dedans, en fait, on écrira nos assertions comme on pouvait le faire euh, avant. Donc, si on reprend l'exemple le, uh, de tout à l'heure de notre méthode de savoir, de, de, de démontrer qu'une personne de plus de 18 ans uh, est un adulte, dans un premier temps, en fait, on va définir uh, tous les ensembles de données dont on a besoin pour uh, prouver pour ça. Donc, la, la pro, le premier ensemble, c'est un uh, point in time, c'est uh, globalement un date time. On spécifie avant 3000 ans, puisque globalement, ça ne sert à rien qu'on essaie de, de générer des dates après 3000 ans, parce que. Si ça fonctionne encore d'un million l'application, on est quand même assez balèze, je pense. Le deuxième, c'est la deuxième ensemble de données, celui qui a le plus d'importance, c'est la définition d'un âge, donc entre 18 et 130 ans. Donc 18, c'est bien la valeur dont, dont on, qui a de l'importance au final pour notre test. Et 130 ans pour ne pas laisser le framework générer des, des valeurs complètement forfelues du type des personnes de mille ans. Et ensuite, on, on définit trois ensembles de, de strings aléatoires qui vont être notre prénom, notre nom et la ville de naissance de, de notre personne. Et donc, le deuxième bloc, euh, c'est très similaire à ce qu'on avait euh, avant. Donc, on initialise notre horloge en fonction de, de la date de naissance et de l'âge de la personne pour atteindre la date courante. On initialise notre personne avec les, ces quatre données et en fait, on, on applique notre assertion comme on le faisait avant. Euh, pour vérifier que euh, la personne est bien un adulte. Euh, L'avantage en fait, de, de séparer euh, ça, euh, enfin, de séparer les deux, c'est que, au final, euh, les seules données en dur qui restent dans, dans, notre, dans notre fonction de test sont celles qui ont vraiment de l'importance euh, pour, pour notre test. Donc là, en l'occurrence, sur les, seules, les trois données qui en dur, c'est le, les 18 ans qui, qui ont vraiment de l'importance. Et c'est ce qui reflète directement, en fait, le, le nom de, de notre méthode de test. Et l'autre avantage de, de séparer le, les ensembles de données de, de du, la vérification, en fait, du comportement attendu, c'est que le framework, en fait, il, il nous donne accès à des, à des briques de base. Et en fait, on peut construire, à partir de ces briques de base, des ensembles de données de plus en plus complexes. C'est un peu comme, c'est des Lego au final. Donc là, en l'occurrence, on peut très bien définir un ensemble de données euh, qui contiendra que les, que les personnes qui ont plus de 18 ans, où euh, donc on retrouve nos, nos cinq ensembles de données qui ont, qui ont été utilisés juste avant, donc nos trois strings pour euh, le prénom, le nom et la vie de naissance, la date de naissance de la personne et la spécification de l'âge de, de, de la personne. Et ensuite, dans une fonction anonyme, on assemble tout ça, à la fois dans... Donc cet ensemble génère à la fois une personne et une horloge, pour puisqu'on a besoin de ces, de ces deux pendant le temps pour assurer l'âge de la personne. Et donc ça, c'est un exemple simple, mais on peut aller encore plus, plus haut niveau en termes d'astration, c'est-à-dire qu'on peut définir des ensembles de données pour tous les adultes dans, dans notre contexte. Et donc là, en l'occurrence, on définit que tous les adultes, c'est bien soit des personnes qui ont plus de 18 ans, soit des personnes qui ont été émancipées. Et donc, si on prend notre la dernière règle qui a été énoncée tout à l'heure, à savoir, est-ce que qu'une enfin, personne, que n'importe quel adulte peut obtenir le, le permis En fait, notre test il devient très succinct, c'est-à-dire qu'on définit est, on est à partir de, de l'ensemble de données qu'on a définies juste avant, on dit, pour toutes les personnes qui sont des adultes, alors on essaye d'obtenir le, le permis pour cette personne. Et donc, si on lance notre suite de tests pour euh, pour ces tests-là, ces, tests <coughs> ces comportements-là. En fait, on se rend compte que en moins d'une seconde, le framework a généré euh, plus de 1000 assertions et il a trouvé euh, un cas d'erreur, qui euh, qui en l'occurrence, il s'agit d'une personne qui est euh, qui est émancipée et qui a moins de 18 ans. Ben, en fait, euh, cette personne-là euh, ne peut pas obtenir le permis dans notre application euh, parce que... Euh, ce que, enfin, ce, que, ce que doit nous amener à nous poser comme question à cette erreur, c'est de savoir, euh, est-ce qu'au final, c'est de notre côté, dans notre implémentation, qu'on a fait une erreur, ou est-ce que c'est notre collègue qui a fait euh, une erreur dans son dans son implémentation, ou voire même aller euh, remettre en cause en fait les euh, le besoin qui a, qui a été exprimé euh, initialement. Et donc là, en l'occurrence, dans, dans notre contexte, euh, c'est bien dans le besoin où en fait il y a, y a un abus de langage, au sens où, euh, effectivement, une personne qui est émancipée est bien considérée comme un adulte, mais l'obtention du, euh, du permis n'est pas, euh, euh, pas définie sur le fait d'être un adulte, mais bien sur le fait qu'une personne a 18 ans. Donc là, en l'occurrence, en moins d'une seconde, il aura réussi à trouver que, à prouver que en fait, notre application ne pouvait pas fonctionner en, en l'état. En fait, si, euh, si je devais résumer euh, la... Cette pratique, assez succinctement, il y, a, il y a deux points qui ont vraiment d'importance à, à mon sens. C'est que le premier, c'est que les tests deviennent, se rapprochent de plus en plus, en fait, d'une documentation vivante, au sens où euh, les règles, euh, les termes métiers euh, de nos règles, en fait, se retrouvent directement euh, appliqués, en fait, dans, dans nos méthodes de test. Et donc, on peut vérifier euh, rapidement, en fait, euh, toutes les, les combinaisons possibles euh, de, qui sont définies dans, dans nos règles et vérifier que, que notre application règle, respecte ces comportements-là. Et le deuxième point, c'est que puisqu'on n'écrit plus directement en fait les cas de test, c'est le framework qui va ça, qui s'occupe de ça. C'est que les tests en fait deviennent vraiment exhaustifs, c'est-à-dire que par défaut en fait le, le framework, nos euh, tests euh, va exécuter 100 scénarios différents pour chaque méthode de test. Et euh, à chaque fois qu'on qu relance la suite de test, il va essayer de nouveaux scénarios. Ce qui a la, le gros avantage, c'est qu'au final, au plus on va jouer à notre suite de test dans, deux fois dans le temps, au plus en fait notre confiance grandira dans notre suite de test et dans le fait que notre application euh, fonctionne. Euh, j'ai montré pas mal de, de code. j'ai enlevé pas mal de détails pour que ça reste dans les... Dans, dans les slides, euh, mais vous pouvez absolument retrouver donc, tous les slides et tout le code euh, fonctionnel, donc l'implémentation des personnes euh, et de euh, la, la classe pour délivrer les permis et tout ça, et donc euh, tous les tests, euh, deux façons de tester, euh, sur mon GitHub, euh, donc, euh, sous le pseudo « tout dans le repository « talks », et vous pouvez me retrouver également sur, euh, sur Twitter, sur le, sous le même pseudo, et j'y republierai de toute façon sur Twitter le lien exact euh, vers, le, vers les slides. Et il doit rester 5 minutes pour les questions. Merci Baptiste. Ouais Effectivement, on a 5 minutes pour, euh, pour répondre aux questions. Il y en a quelques-unes qui sont apparues. Euh, du coup, je vais te les passer. Euh, du coup, la première. Euh, Est-ce que le temps d'exécution ne devient pas très élevé lorsqu'on a une grosse batterie de tests Alors, euh, oui. Oui. Euh... En fait, ça, ça, ça va dépendre beaucoup de, des applications. Euh, typiquement, je l'utilise dans, dans plusieurs de projets perso. Euh, C'est comme ça que j'ai commencé à, à utiliser ça. Euh, dans certains, où, en fait, je peux avoir 200 000 assertions qui vont s'exécuter en l'espace de 30 secondes. Et dans d'autres, ça va mettre en fait, jusqu'à plusieurs heures avec, le, avec le, la configuration par défaut. Euh, ça va vraiment dépendre en fait, du de la taille du jeu de données euh, que vous voulez euh, générer. Au plus les, les jeux de données en fait, sont gros, au plus euh, ça va prendre du temps. Après le framework permet, euh, enfin, par défaut on génère 100 cas, en fait, euh, 100 scénarios pour chaque test, euh, mais c'est complètement configurable euh, au niveau du test en lui-même ou global à toute la suite de tests. Comme ça, si, euh, si, dire, si ça devient trop important le, le temps, vous pouvez diminuer le, le nombre de scénarios joués à, à chaque fois. Et même si vous le diminuez en fait jusqu'à 1, globalement, en fait, euh, ça a quand même un avantage puisque euh, à chaque fois que vous jouerez, euh, vous rejouerez la, la suite de tests, ce en sera fait, de nouveaux cas qui seront générés. Euh, donc, il y, y a un compromis à trouver en fait, euh, à ce niveau-là sur le nombre de scénarios. Ok. Euh, alors, j'en ai une nouvelle. Euh, si les quatre tests sont différents à chaque fois, est-ce qu'il est possible qu'ils échouent qu échou sur une valeur particulière Donc, a priori, tu ne verras passer l'erreur qu'une seule fois. Euh, comment gères-tu ce cas Comment retrouves-tu la valeur euh, et, la et comment tu la testes en particulier euh, ben, En fait, euh, euh, je ne l'ai pas mentionné, mais en fait, euh, la, cette façon de tester, euh, pas, ça ne doit pas être la seule façon de tester votre application. En fait, c'est faut, faut voir ça un peu comme un test exploratoire, c'est-à-dire euh, je, je définis ce comportement euh, par, dans cet ensemble de données là et euh, essaye de, de me prouver, enfin essaye de me trouver en fait un, un cas qui invalide ça et quand le, le framework en fait, trouve un cas, comme je le montrais euh, sur le slide euh, sur ce slide là en fait euh, PHP Unit en fait va vous afficher en fait tout le détail des données qui ont été générées. Comme ça en fait vous pouvez euh, revoir euh, toutes les données qui euh, qui, euh, qui ont fait en fait euh, planter le, le test. Et dans ce cas-là, ce qu'il faut faire c'est euh, plutôt que de, de puisque au proche, à la prochaine exécution potentiellement ce cas ne reviendra pas. Ce qu'il faut faire c'est faire un test que, comme on le faisait avant, c'est-à-dire un, un cas précis où on code manuellement en fait tout le, le cas de test. Pour être sûr que ce, ce cas de test, en fait, il euh, n'y ait pas de nouvelles régressions dans le futur sur, sur ce cas-là. Ok. Euh, J'en ai une plutôt courte. Euh, quelle est la différence avec du mutation testing euh, Alors, le mutation testing euh, va, va, manipuler, enfin, va, va modifier en fait le, le code, euh, votre, enfin, le code qu'il y a dans, dans SRC. Et rejouer la, la suite de tests euh, PHP Unit ou euh, notre un framework de test pour vérifier en fait que le, le, les tests couvrent bien, enfin, couvrent correctement en fait euh, votre code. C'est-à-dire que par exemple, quand, si vous faites un if avec supérieur, enfin, votre valeur est supérieure à 42, bah, il va modifier le supérieur en supérieur ou égal ou inférieur et vérifier en fait que, que les tests se mettent à planter euh, dû à, à ce changement-là. Et en fait, c'est, ne faut pas essayer de faire l'un ou l'autre. En fait, si vous pouvez faire les deux, en fait, ça vous couvre encore plus de, de cas possibles d'erreur de, dans, dans votre application. Mais ça demande encore plus de temps dans, dans votre CI, par contre. Ok. Euh, on, il y en a encore quelques-unes, mais on, va, on aura juste le temps d'en prendre une dernière. Euh, en gros, là, tu limitais le champ de des valeurs à des moments à 130, par exemple, en disant que tu ne voulais pas des valeurs totalement improbables. Mais est-ce ouais. n'est pas une des caractéristiques, caractéristiques attendues des tests euh, que de tester les, les bordures, par exemple le max int pour un âge bon, En fait, euh, oui. Euh, comment dire En fait, ça. Comment dire ça euh... Justement, là, typiquement, l'âge, comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est n'est pas que un int, c'est un sous-ensemble des ints. Donc là, par, par exemple, si je ne enfin, si mettais pas de bordure, ça pourrait être des, des âges négatifs, ce qui n'a absolument aucun sens. Donc, on limite au minimum à zéro et on pourrait laisser une, une, a, Pas de, de valeur haute, mais le problème, c'est qu'au final... Le, le framework en fait, va, va plus générer en fait, de cas euh, qui, euh, qui n'ont aucun sens et qui n'ont aucune probabilité d'arriver votre, dans votre application. Et donc au final, le problème, c'est que certes, on teste beaucoup de choses, mais au final, on ne teste pas ce qui pourra potentiellement vraiment se passer en, fait, euh, en production. Et donc typiquement, en fait, là pour, pour l'âge, ça, ça aurait du sens en fait, de dire d'art coder, en fait, même dans, dans notre code dans SRC, dire ben en fait un âge ça peut pas être plus de 130 ans et on part de, de ce postulat là qu'un âge ne peut pas être au-delà de 130 ans et vérifier euh, après coup euh, si le cas arrive voir euh, qu'est-ce qui doit être ok bah, merci beaucoup Baptiste pour, euh, bah, pour ta conférence et toutes les réponses on a...